Bonjour! Je suis au supermarché et j'ai pensé qu'on pourrait faire une révision des noms des fruits. Je suis dans la section «Fruits » du supermarché Bila. Mais c'est pas le Bila que vous avez vu, c'est un autre. Donc, on a des bananes importées de l'Équateur parce que... je sais pas pourquoi. Des ananas... Ça, c'est des bananes bio. Elles viennent aussi de l'Équateur. On a des raisins verts et des raisins rouges des kiwis, des limettes, des mangues, des pommes-grenades, ça c'est très bon, des avocats, c'est drôle qu'ils les ont mis dans les fruits, parce qu'on les mange comme des légumes, en tout cas... Des prunes... Euh, pardon, ça c'est des pêches et des poires. On a des petites pommes vertes, des citrons jaunes normaux, donc citrons. Encore des kiwis. Et ça, c'est des pamplemousses. Citron encore, orange, toutes sortes d'oranges, encore des raisins, des raisins rouges et des raisins verts. En français, le raisin, c'est le fruit frais et le raisin sec, c'est quand il est séché. Euh, on a des abricots, des pêches, ça, c'est des pêches normales et ça, c'est des pêches plates dont je vous ai parlé à Sosopol. Et on a des nectarines qui sont comme les pêches mais pas poilues. On a des prunes. Ça, c'est des prunes, et quand c'est séché, on l'appelle « pruneau». Donc, comme le raisin. Le raisin, c'est le vrai raisin. La prune, c'est la vraie prune. Et on a des petits, euh, des petits... fruits, des baies. On a des framboises. Ça, je suis pas sûre. C'est peut-être des mûres. Oh! Il y a un insecte dedans! Euh, des bleuets. Et on a une belle sélection de pommes, parce qu'il y a beaucoup de pommes en Bulgarie. Et j'arrête ici. Salut!